Alors bonsoir à tous, c'est Kabi Biambou Junior, euh, voilà votre youtubeur pour toute information et toute pratique sur e-bourse, le compte, les comptes, euh, la bancarisation et encore euh, comment étudier même à l'étranger, mais d'abord comment se faire, comment se créer un compte e-bourse, comment marche e-bourse Sigor pour les nouveaux orientés et ensuite la bancarisation comment ça marche. Aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle information, c'est comment se faire bancariser pour les nouveaux étudiants voilà il s'avère que il y a une nouvelle manière de se bancariser ce n'est qu'une information que je viens donner et je viens toujours certifier les informations par l'usage pratique que je montre donc comme vous le lisez entre le passé nouvelle manière de se bancariser pour les étudiants orientés UOB 2020-2021 parce que j'ai remarqué qu'il y a des étudiants par exemple qui étaient en retard par exemple, de 2020, qui ne s'était pas encore fait bancariser. Voilà. Mais, voilà, qui ont été, voilà, qui ont par exemple patienté jusqu'à maintenant. Ils ont patienté et leur bancarisation n'a pas été faite comme les autres. Ils ne se sont pas rendus, on va dire quoi, à l'NBG, hein, euh, pour aller, voilà, ou attendre leur liste pour se faire bancariser, pour aller passer à la banque. Mais je me suis simplement rendu, que, rendu compte que, voilà, ces étudiants, voilà, l'NBG leur a bancariser eux-mêmes, c'est-à-dire, il leur a remis leur numéro de banque, donc leur RIB. Donc, dans leur compte, ils ont désormais leur RIB. Et j'ai fouillé, ça c'est le premier, le premier étudiant que j'ai suivi. Et le deuxième étudiant, étudiant c'était la même chose. J'ai regardé son compte 2020, ils ont mis leur RIB, mais la personne n'est jamais allée se faire bancariser. Donc, j'en ai déduit pour le moment que... Il s'avère que c'est une nouvelle forme de bancarisation. Mais attention, cette bancarisation est encore, il faut la validation. Parce qu'ils te donnent un RIB et ils sont très, on va dire quoi Ils mettent la validation en cours. Donc, c'est eux-mêmes qui valident, qui te, qui te font bancariser automatiquement. Et je me dis, vraiment, si c'est euh, si ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, vous allez voir vous-même, je vais vous amener sur, le, sur les exemples voilà des, des comptes, euh, E Bourses, voilà qui sont en attente de validation parce que ils ne sont pas se faire bancariser, mais l'NBG eux-mêmes les a bancarisés depuis, euh, depuis chez eux. Donc, on va aller, donc, comme toujours sur le navigateur. Voilà, vous allez vous apercevoir simplement que je ne suis pas en train, voilà, de euh, blaguer ou rigoler. Donc, voilà, je peux aussi vous informer que la plateforme est revenue comme euh, on va dire quoi auparavant. Parce que ça, ça avait disparu. Ils ont remis donc le standard d'avant. Donc, vous entrez là, accédez à e-bourse par ici. Et vous-même, vous allez voir. Donc, je vais prendre l'exemple comme je disais. Et voilà, euh, je vais prendre l'exemple d'un étudiant. Je vais prendre Orsen. Bon, je vais mettre des étudiants que moi-même j'ai... J'ai moi-même suivi. Donc, il y a cet étudiant-là, par exemple, qui a patienté. A un étudiant de 2020 qui n'a pas été bancarisé. Il a attendu son compte. On a vraiment patienté. Vous voyez ici, là. Donc, il n'est jamais allé se faire bancariser ici. Là, on, ils l'ont directement donné Banque Bisig. Donc, c'est une nouvelle manière. Avant, il fallait que les étudiants de l'UOB eux-mêmes eux partaient voilà, à la BICIG avec euh, voilà, la liste de l'UOB qui passe. Parce que ce n'est pas... On ne part pas à la BICIG. comme ça. Il faut d'abord attendre les listes voilà, qui sont envoyées par l'NBG. Mais là, je me, je, je me rends compte que voilà, la banque... La eux-mêmes les a fait bancariser, mais je crois que c'est sous ordre de l'ANBG. Et ici, vous voyez, on les a donné un RIB. Donc, c'est un relevé d'identification bancaire et tout le reste. Voilà. Ici, vous voyez, c'est en attente de validation. En attente de validation. Donc, ils sont entrés, voilà, de, de, de, de regarder la conformité sûrement de son compte e-bourse. Mais vous voyez bien que ils les ont attribué les rib comme ça, ils les ont fait bancariser sans qu'ils ne se sont fait déplacer. Ils ne se sont pas fait déplacer parce que moi, je témoin. Voilà, ils sont euh, voilà, avec moi dans le quartier. Donc, ce sont des exemples palpables. Je veux prendre encore une autre personne. Hein? Je vais prendre une autre personne ici. Voilà, c'est des exemples pour vous dire. Bon, il s'avère sûrement qu'ils ont changé de manière de faire. Là aussi, c'est une autre. Voilà banque bisig et on l'a attribué son RIB et validation en attente donc si c'est la nouvelle manière de faire moi je trouve que c'est une bonne chose bancaliser les des élèves de eux-mêmes voilà depuis là bas automatiquement. Hein. c'est une bonne chose ça empêche les élèves voilà de se déplacer pour la banque ou bien encore d'attendre toutes ces commodités là donc vous vous aviez vu Alors, vous avez vu comment ça se passe maintenant hein c'est sûr que ce sera la la, la, la la nouvelle on va dire la nouvelle euh, norme donc vous allez simplement faire votre demande de bourse et ensuite attendre à chaque fois que voilà l'ANBG euh, euh, on va dire quoi, vous donne vous même le, vous donne le top. Donc euh, c'est cette information que je voulais vous donner. C'est une nouvelle manière donc de se faire bancariser directement par l'NBG Et ça se fait entre l'NBG et la BIC directement. Et si ça se passe comme ça, je crois que c'est une très bonne chose. Donc soyez au courant. Merci d'avoir regardé ce soir-là. Donc, je ne vais pas voilà, montrer mon visage. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Et voilà, pour me permettre toujours d'exister sur YouTube et vous envoyer des informations qui sont conformes. Donc, je rappelle encore que cette information, voilà, je crois qu'elle n'est pas encore officielle, mais je l'ai détectée. Voilà pourquoi je suis venu en parler. Donc, euh, bonne soirée, portez-vous bien. Allez, que Dieu vous bénisse.